Euh, donc suite à ce reportage On a euh, la chance en fait D'avoir Alain ici Qui a tenu à être dans les locaux de Corsair TV Afin de pouvoir peut-être répondre aux questions Que vous auriez par rapport à son parcours Et afin aussi d'entamer une petite discussion Entre nous sur, sur ce que vous venez de voir Toi tu dis dans le reportage On est, on est tous dans le même bain Est-ce que vous partagez oui, cet avis Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Oui commence... je, je suis un peu d'accord avec Alain Même si les gens qui travaillent et que le loyer ne fait qu'augmenter et que les revenus n'augmentent pas. Et aujourd'hui, les gens se mettent en couple ou à des enfants. En tout cas, le marché devient beaucoup de, de, de plus en plus cher et le loyer quand même, ça fait quand même plus de deux de, en tout cas les 70% de revenus. Mais qu'est-ce qu'on va manger On est d'accord. Il y a plein de logements qui pourraient être occupés, qui sont inoccupés, qui sont en train de de, de tomber en ruine. Il y a des, vraiment des, des, des belles maisons qu'on voit d'extérieur qui, tout à, tout à l'intérieur, euh, peuvent servir. Comme, moi, je suis en tout cas, je suis pour ceux qui squattent, en tout cas, les, les maisons vides, où les propriétaires ne prennent pas la responsabilité de, de louer ou d'arranger, vu combien on manque de logements euh, mmh. ici à Bruxelles, surtout plus qu'en plus qu mmh. dehors, vu que c'est là où il y a le plus de population. Comme on a dit, il y a plus de gens qui, qui, sont, euh, qui aident les personnes qui sont à la rue, mais il y a aussi plus de gens à la rue. On ne peut pas passer devant sans les voir. C'est pas comme avant. On pensait directement ah ben bah, celui-là il a... c'est un SDF bah, parce qu'il a bu ou parce que non maintenant c'est des familles, c'est des enfants, c'est il y a vraiment toutes les cultures, toutes les... tous les âges. Moi, je voulais venir. juste euh, dire une question en fait si l'État pouvait faire un barrière en fait, de loyer en fait au lieu de il y avait d'autres qui qui paient le loyer en chambre chalon, 800 euros moi je trouve que ce n'est pas raisonnable c'est mmh. tous des 000, c'est travailles en fait. Tu es une seule personne, tu touches 1200 euros maximum. Tu payes 800 euros de loyer, tu dois t'habiller, tu dois payer des fatigues, mm -hmm. tu dois payer tes médicaments si tu es malade. Tout ce n'est pas raisonnable. Il y a d'autres aussi qui habitent dans les maisons, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin d'aide pour avoir de la nourriture pour manger. Ça mm -hmm. aussi, ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas seulement des devs qui sont dehors, qui sont seulement pauvres. Il y en a d'autres aussi qui vivent vraiment dans les appartements qui sont pauvres. Mm -hmm. Ils n'arrivent pas à se sortir à fin du mois. Mmh. Moi, je trouve pas que ça, c'est pas logique, en fait. Moi, tu voudrais peut-être agir, donc mettre un, un barème, une, une limite à ne pas dépasser en matière de voilà. loyer une limite à ne pas, pas dépasser. Et l'État, parfois, parce qu'il y a d'autres euh, appartements que tu vas louer, c'est un ça libre. Mmh. Par exemple, si tu as l'humidité à la maison, tu as des enfants, c tes enfants tombent malades, ils tombent malades parce que ça donne des maladies, mais tu n'as pas de soi, tu ne peux pas trouver mmh. un autre appartement mieux parce que tu n'as pas mieux mmh. à payer. Ça n'a pas plus à payer. L'entretien des individus compte, in voilà. in hein, leur bien personnel